Dans le triangle ABC que vous voyez ici, soit M, le milieu du côté AC. M, le milieu du côté AC. Et puis, je prends un point N, quelque part, au hasard, sur le segment AM. La parallèle à AB, passant par N, la parallèle à AB, passant par N, coupe BM en P. Et puis la parallèle ABC passant par M, celle-ci coupe BN en Q. Et finalement, et finalement la parallèle à AQ passant par N, celle-là elle coupe BC en S. Parallèle rouge Parallèle verte, parallèle bleu. Montrez que les droites PS et AC sont aussi parallèles. Alors, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, on va prolonger MQ, ces droite coupe AB en E, et puis l'intersection de NP et de ME, ici, on l'appelle le point D. Le fait que M est le milieu de AC, ME parallèle à BC, par hypothèse, droite des milieux, on obtient aussi que E, et donc le milieu de AB. Et par là même que D est aussi le milieu de NP. C'est facile à prouver ça. Regardez dans le triangle AME, ND parallèle à EE, et dans le triangle EMB, DP parallèle à EB. En écrivant le terrain de Thalès, dans chaque triangle, on aura le rapport Dn sur EA qui est égal à ND sur ME qui est égal à DP sur EB. Du coup, D est aussi le milieu de NP. On constate ici un joli trapèze ABPN et on trouve une autre propriété qu'on peut aussi démontrer facile que les points A, Q et P sont alignés. Propriété facile, dans un trapèze, regardez-le, les diagonales AP et BN se coupent dans le point Q, qui est aussi sur, on va dire, la droite des milieux entre D et E, qui sont les milieux des bases. Une propriété facile à démontrer pour ce problème. Du coup, on obtient deux triangles isométriques. Ou égaux ou congruents. Vous les voyez C'est ADP et NDS. ADP et NDS. Un angle opposé par leur sommet, de même mesure. Angle opposé par leur sommet. DP égal DN. Donc là, un côté. Et puis un autre angle, par exemple celui-ci. Angle alterne interne, congruent parce que AP et NS sont parallèles. Un angle, un autre angle et un côté. Le cas angle côté angle. Et les triangles ADP et NDS sont congruents ou isométriques ou égaux. Tout dépend dans quelle époque de l'enseignement on se situe. Ça, ça vient d'Euclide, Euclide qui disait Ego, et puis Cantor, ou Hilbert, qui en 1900 disait Congruent. Et nous, en 2015, nous disons isométrique. Isométrique, ça fait plus chic. Bien, ça c'est pour la petite histoire. Alors, le fait que ADP et NDS sont égaux ou congruents ou isométriques, cela veut dire que le côté AP et NS sont de même longueur. AP et NS sont égaux. Mais nous savons que AP est parallèle à NS. Par l'hypothèse, les deux droites bleues. Qu'est-ce que ça donne le fait qu'on a ici deux côtés parallèles et de même longueur, ça nous rappelle bien sûr une propriété de cinquième. Le quadrilatère ANSQ a deux côtés parallèles et de même longueur. Il est donc ANSQ, il est donc ANSP, Excusez-moi, A-N-S-P, hein. je n'ai rien dit, Et eh oui, N-S-E-A-P, hein. eh oui, N-S-E-A-P, A-N-S-P, A-N-S-P, A-N-S-P, la liberté c'est aussi le droit de se tromper. Comme disait Brel, a n c'est un, vous l'avez deviné, parallélogramme. Et parce que les gamble, aussi les côtés, les deux autres, sont parallèles et de même longueur PS parallèle à AN. On vient de démontrer ce qu'il fallait démontrer, que PS et AN sont parallèles, ou plus simplement PS et AC. Et voilà, le problème vient d'être résolu.